Salut salut ici Plaisir Keto, ici on se nourrit que du bon. Dans cette chaîne je partage des idées, des recettes, des astuces pour vivre en mode keto sans se prendre la tête. Et oui comme vous avez vu le titre, j'ai testé, j'ai fait un autre test depuis quelques jours, j'ai testé euh, de manger keto sans calculer les macros. Oh j'espère que la police keto ne va pas me tuer. <rire> Vous savez, la police Keto, ce sont les gens qui sont prêts à venir critiquer, à dire non, c'est pas comme ça qu'on fait, non, Keto, c'est comme ça, c'est pas comme ça. Il n'est vraiment absolument pas de cela dans cette chaîne. Ici, vraiment, je vous donne juste des idées. Et euh, c'est aussi basé vraiment beaucoup sur mon expérience. Je suis pas une professionnelle de la santé, je n'ai rien à voir avec... Enfin, euh, je suis pas là pour donner des conseils médicaux, là. Euh, si vous avez besoin de conseils médicaux, il faut en parler à votre médecin, moi personnellement j'en ai parlé à mon médecin lorsque j'avais déjà commencé mes choses j'avais commencé ma diète et puis quand je suis allée pour le check-up je lui ai dit, oh moi je suis fait kéto depuis quelque temps elle a dit, oh bon, comment ça se va comment tu aimes ça j'ai dit oui, ça va bien et j'ai perdu tant non elle m'a dit, Ouh. elle m'a félicité en fait elle m'a félicité." donc il faut en parler à votre médecin, moi je n'avais pas parlé au médecin avant, euh, je l'avoue je l'avoue, mais j'ai lu j'ai lu, j'ai fait des recherches et je lis beaucoup, je suis beaucoup les, les docteurs qui parlent dans le site de Daed Docteur. Je parle souvent de ces sites-là. C'est si vous avez besoin d'un de, de, aspect scientifique de la chose, ces professionnels de la santé qui endorsent cette façon de s'alimenter pour bien vous expliquer tout. Donc, en tout cas, c'est à chacun de faire ses recherche. Alors, oui. J'ai commencé donc depuis quelques jours à ne pas compter les macros après plus d'une année, presque deux ans de comptage de macros. <rire> oui, en fait, il faut se rappeler que j'ai commencé à presque 200 livres. Enfin, 200 livres. 200 livres et peut-être euh, si je continuais ça allait être plus parce que parfois on oublie d'où on vient donc c'est de là d'où je viens euh, 200 livres avec ma taille j'ai pas grand de taille, j'ai juste 1m63 donc euh, j'étais quand même une petite boule <rire> et donc euh, voilà mes enfants aujourd'hui ils oublient que j'ai été ronde, pourtant c'est il n'y a que deux ans que j'ai commencé à, à perdre donc euh, voilà et donc si vous êtes au début, en fait, de cette aventure, je conseille de compter. De compter ces macros. Et les macros, c'est quoi Ce sont des paramètres. Et ça dépend vraiment de chacun. On n'a pas tous les mêmes macros. Ça dépend de ta taille, ça dépend de ton poids, de ton âge, de, de ton objectif. Qu'est-ce que tu veux atteindre comme, comme objectif Donc, c'est important lorsque lorsqu'on commence de calculer les macros parce que ça aide aussi à voir quelle quantité d'aliments on doit manger parfois on surestime ce qu'on mange parfois on sous-estime donc on peut se servir un plat on se dit que c'est petit alors qu'en réalité c'est beaucoup en tout cas les composantes à l'intérieur dépassent les macros donc c'est pour ça que lorsqu'on commence ce keto il faut calculer ses macros et puis avec le temps on peut maintenant lâcher et commencer à manger sans calculer Moi rendu où je suis je sais déjà à peu près mes quantités si j'ai un fromage comme ça là une palette de fromage je vais savoir exactement la quantité à couper qui correspond à mes macros donc je n'ai plus besoin de tellement peser etc mais compter peser tout ça j'ai fait ça j'ai fait ça alors j'ai testé de voir si vraiment c'est quelque chose d'absolument non faisable de ne pas compter ces macros de ne pas peser ce qu'on mange et c'est ça l'objet de cette vidéo, je vais vous montrer les repas que j'ai mangé à midi et le soir parce que je mange deux fois par jour. Le premier repas c'est un peu sous forme de petit déjeuner et le deuxième repas c'est vraiment mon main, main meal. Mon repas principal de la journée c'est en soirée vers 18-19h. Donc un peu ça et je me suis amusée donc à aller filmer pour vous donner des idées ça peut aussi vous donner des idées si vous me demandez quoi manger, etc euh, voilà donc c'est ça l'objet de cette vidéo j'espère en tout cas que ça va vous intéresser ok et puis en tout cas enjoy alors jour 1 j'ai commencé avec le premier repas qui était juste des oeufs avec du jambon et de brie le fromage brie je me suis aussi faite d'un smoothie euh, à voilà, la fraise et au, pour le deuxième repas c'était une grande salade de cheeseburger avec l'avocat un, un repas vraiment composé donc c'était ça vraiment le plat principal et bon cette grosse salade évidemment ce n'est pas juste pour moi c'était pour toute la famille et euh, en tout cas, c'était super bon. Et voilà vraiment comment ça s'est présenté mon plat avec un pâti euh, keto que j'avais fait. Jour 2, j'ai commencé, la, enfin mon premier repas c'était euh, des céréales simplement avec des fruits, des champs. Et toujours mon fromage bris sur le pain keto, je suis en amour avec ça. Et <rire> bon café euh, keto, donc c'est avec la crème 35%. Donc, en tout cas, je me suis fait plaisir. Deuxième repas, c'était euh, le riz chou-fleur. Ça, c'est déjà émietté. Et je, là, je fais ça simple, mon riz fleur Je mets juste du sel, du poivre. Et ça se mange avec euh, la sauce. C'est lorsque c'est avec euh, des, des, des grillades que j'assaisonne plus. Mais quand c'est avec une sauce, je fais ça vraiment simple. Donc, je chauffe simplement avec un peu d'huile d'olive. Euh, sel poivre et là nous avions du poulet au beurre keto bien sûr et euh, j'avais mis quelques poivrons à l'intérieur donc euh, en tout cas hmm, c'était c'était il faut il faut goûter il faut goûter là <rire> il faut goûter <rire> il y a une personne lorsque j'ai posté la photo qui a dit que euh, ça avait l'air d'un repas traditionnel chez moi mais en tout cas <rire> Au goût c'était parfait avec des brocolis aussi et donc voilà mon point final pour les autres de la famille ils ont mangé du riz mais moi c'était du riz sous un peu de brocoli et ce, ce poulet au beurre qui tourne absolument bon jour 3 jour 3 ben c'était tout simple c'était des oeufs premier repas petit déjeuner enfin à midi le premier repas des oeufs des bacon encore encore du cheese mon brie, fromage brie et la sauce canneberge, c'est qui au dessus c'est la sauce canneberge keto, je l'ai fait moi-même et le deuxième repas était vraiment quelque chose que j'ai fait pour faire plaisir aux enfants mais je l'ai fait en version keto donc là il s'agit d'une pizza j'ai fait la pâte à pizza moi-même, un jour je pourrais faire une vidéo toute euh, à part séparée, pour juste montrer comment faire cette euh, euh, euh, croûte pizza elle est exceptionnelle et elle est très rassasiante parce que à l'intérieur il y a la viande. Oui, je l'ai fait avec des poitrines de, de poulet. Et euh, donc ici, bon, c'est juste déjà la, au moment de garnir. J'ai mis de la tomate euh, et euh, du fromage. Donc voilà, j'ai utilisé cette boîte pour euh, faire la croûte et j'ai mélangé avec de euh, la farine d'amande, un peu de un peu de euh, je dirais euh, comment dire euh, du euh, euh, de fromage en crème donc il y avait vraiment beaucoup de choses et là bon je suis juste en train de montrer comment j'étais déjà en train de garnir la pâte euh, j'avais pas assez de, de... <rire> de baby spinach dans les épinards bébés épinards parce que c'est ça que je voulais mettre au dessus en fait avec quelques tomates et comme je l'avais pas j'avais plutôt euh, salade printanière avec enfin une salade d'autres il y avait des baby spinach mais autre chose aussi alors moi j'ai décidé juste de les mettre tous au dessus de ma de ma croûte et c'était vraiment c'était bon pareil donc là j'ai fait ça simple et j'ai mis qui servait de, de protéines, de viande, c'était juste du bacon. Mais vous pouvez mettre du poulet, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et si vous êtes végétarien, vous, vous pouvez faire sans viande en fait. Mais en fait, ça c'est pas une pizza végétarienne parce que déjà la croûte elle a la viande. Vraiment très rassasiante et vraiment très très très bon. J'avais peur que la, la famille ne soit pas rassasiée, mais ils étaient complètement calés après avoir mangé ça. Je l'ai accompagné avec une salade à côté et tout le monde était vraiment satisfait. Et j'ai dit, ouf, heureusement. Donc j'ai réussi mon coup à manger une salade keto, absolument keto-friendly. Et tout le monde peut manger à la maison, moi aussi, sans avoir un problème. Et vous voyez comment la croûte est vraiment bien dorée. En tout cas, il faut juste goûter. Un jour, je pourrais montrer plus en détail comment le faire. Et la salade qui l'accompagnait, c'était dans cette salade printanière avec... Euh, la moindre grillée et j'ai fait moi-même la sauce, euh, la vinaigrette et le rendu final. Est-ce que ce n'est pas beau Est-ce que ce n'est pas beau <rire> joue 4, euh, enfin je vais m'arrêter au jour 4 sur cette vidéo. J'ai oublié de filmer mon, mon premier repas. Et là, c'est juste le deuxième repas qui était en fait de zucchini spaghetti. J'aime beaucoup le zucchini spaghetti accompagné de la salade. Et la sauce, c'était euh, une sauce Alfredo, donc une sauce blanche avec des crevettes. Et voilà, tout à fait, santé. Et on bouge, on bouge, on bouge pour finir. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ça vous donne des idées, que vous pouvez préparer. Et aussi, n'oubliez pas de bouger, de bouger, de bouger. Ok, à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Ici, on se nourrit que du bon.